De l'environnement d'accueil Oculus, vous pourrez parcourir le marché applicatif par catégorie, effectuer une recherche, consulter votre bibliothèque contenant vos applications téléchargées et modifier les différents paramètres. Dans le marché, vous retrouverez bon nombre d'applications gratuites, mais aussi d'autres intéressantes qui sont payantes, très souvent en bas de 20 il est à préciser qu'il n'est pas nécessaire de procéder préalablement au téléchargement des applications ou au paramétrage depuis l'ordinateur. Vous pourrez le faire directement dans l'environnement virtuel au besoin. Lorsque l'on pense à la réalité virtuelle, on pense souvent au potentiel immersif. Parcourez les très nombreuses applications en photo ou en vidéo documentaire tournées en 360 degrés parcourir le Système solaire ou explorer les confins de notre planète. L'application Google Earth, spécialement conçue pour les ensembles haut de gamme, vous fera vivre une expérience pédagogique inoubliable, que ce soit pour interroger une réalité géographique ou historique. Pourquoi ne pas ajouter une touche d'interactivité à l'immersion en faisant l'essai d'une des nombreuses applications de simulation. Opérer de la machinerie. Réaliser des prouesses sportives ou médicales. Pratiquer votre exposé oral devant un auditoire. Effectuer une mission dans la Station spatiale internationale avec BBC Home. Ou apprenez à vaincre vos pires phobies avec Fearless. Il est désormais possible, non seulement de consommer du contenu en réalité virtuelle, mais aussi d'en créer. C'est ce que les enseignants en arts, en sciences, en conception graphique, en design, entre autres, découvriront grâce aux applications Blocks de Google. Tilt Brush ou l'application professionnelle de design collaboratif Improve. Vous désirez recourir à un moyen complémentaire de réseautage, de collaboration, de mentorat ou tout simplement échanger avec des gens de tous les horizons? Essayez l'application BigScreen qui vous permettra de vous réunir et de travailler en collaboration autour des documents de travail contenus sur votre ordinateur. Sinon, rejoignez la communauté sur OutSpace le réseau social le plus populaire actuellement sur les plateformes de moyens à haute gamme. Vous serez sans doute tenté par la création de vidéos en 360 degrés. Pour ce faire, procurez-vous une caméra dédiée à la Vidéosphère ou utilisez une application spécialisée sur votre téléphone portable. Vous serez dès lors, après quelques manipulations, capable de les consulter via votre casque dans l'environnement virtuel de votre choix. L'application Oculus Video est l'une des applications qui pourra faire le travail. Elle est d'ailleurs disponible par défaut pour votre appareil. Il y a tant à découvrir ou à créer en réalité virtuelle. À vous maintenant de vous approprier l'équipement et d'en explorer toutes les possibilités pédagogiques. Vous trouverez d'ailleurs une panoplie de ressources pratiques sur Internet. Bon voyage!